Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je vais parler de Drari. Euh, je parle de Drari parce que, euh, notamment, euh, j'en ai parlé dans la dernière vidéo de Licarion que vous pouvez aller voir, euh, qui parle de, de Harry Potter 7. Euh, c'est très très bien aller voir la chaîne de Licarion, euh, c'est un ami. Euh, J'aime énormément ce qu'il fait parce que j'ai des amis de qualité. Euh, quoi qu'il en soit, euh, je parle de Drari dans cette vidéo et si euh, j'avais besoin, de développer ça, parce que j'en ai parlé je pense pendant 1 minute 30, peut-être 2 minutes, et ce n'est pas suffisant en fait. Euh, donc voilà, j'ai encore plein de choses à dire sur le drag. Euh, donc le drag, déjà c'est quoi C'est un chip un, un, un couple, euh, un couple fictif euh, de fanfiction, euh, qui est constitué par Drago Malfoy d'un côté et Harry Potter de l'autre. Voilà, Draco, Harry, <rire> dra euh, C'est mon OTP, et là je vais commencer à avoir du, du, du, du vocabulaire de, de, de fanficueuse. Euh, un OTP, donc c'était un One True Pairing, et donc c'est euh, ton, ton, ton ship, donc euh, les deux personnages que tu mets ensemble, euh, pour, euh, pour l'univers tout entier, tu vois, genre c'est le truc ultime quoi. Et donc, Drarry, c'est mon c'est mon OTP depuis toujours. Depuis les premières fanfictions que j'ai lues, les premières fanf... non les premières fanfictions que j'ai lues, c'était pas du Drarry, mais les premières fanfictions Harry Potter que j'ai lues, c'était du Drarry. Euh, et en fait, euh, c'est mon premier accès à la romance qui n'est pas hétérosexuelle dans ma vie. Euh, et, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important. Moi, à l'époque, j'avais pas euh, euh, j'avais pas accès à énormément de littérature queer, euh, pas à force, déjà parce que souvent elle existait pas vraiment, elle était pas vraiment traduite en français, ou elle était pas disponible, et je, ou je ne savais pas où la trouver, et je ne savais pas que j'avais besoin de la trouver aussi. Euh, du coup, la fanfiction, euh, c'est beaucoup de ships gays, hein, concrètement. Euh, pourquoi euh, Parce que souvent, il y a beaucoup plus de personnages masculins, déjà. Bye, <rire> parce que, du coup, <rire> forcément. Euh, et, euh, et voilà, et il y avait de la riz, euh, Donc, en gros, soit tu es tombé dans le riz, soit tu es tombé dans le Dramion, en général. Hein. Dramion, c'est donc Drago Hermione, mais moi, du coup, c'était le, le côté euh, gay de la force. Donc, voilà, et enfin c'est une romance, c'est un chip qui a conditionné un peu tous mes chips mes d'après, euh, qui influencent mon écriture aujourd'hui, euh, et c'est ce, ce qui fait que j'aime autant euh, la dynamique « Ennemis to lovers », donc euh, d'ennemis à euh, amants. Euh, et d'ailleurs c'est quelque chose que, que vous retrouverez facilement si vous me lisez, vous, vous savez où il est le drive, vous savez où il influence. Et pourquoi c'est eux, euh, et pourquoi c'est pas un autre couple euh, alors bon déjà Harry Potter c'est le héros, hein, donc euh, c'est vrai qu'on peut aimer beaucoup les personnages secondaires, hein, mais, euh, mais c'est vrai que le héros c'est facile parce qu'on le connaît bien et, et du coup voilà, on se dit bah tiens je vais peut-être lire une fanfiction Harry Potter avec Harry Potter dedans et pas lire une fanfiction Harry Potter sur Hagrid par exemple. Même si il y a des fanfics très bien qui sont sur Hagrid, mais quand on a 14 ans, bon, on est un peu genre, <rire> le personnage principal quoi, donc Harry. Et pourquoi Drago, bah parce que c'est le méchant de l'histoire, enfin, et on aime les méchants, surtout quand on a 14 ans et qu'on est un peu émo sur les bords. Je dis 14 ans, 14-15 ans, et je commence à avoir une lumière énorme, et en fait ça va pas le faire. Ça va être chiant parce qu'il y a une musique qui change, mais on va essayer de faire avec. Donc si je deviens pâle comme un fantôme, c'est normal. Qu'est-ce que je racontais Oui, donc voilà, le héros et le méchant de l'histoire, qui en plus est plutôt beau gosse dans les films, ça joue, ça joue clairement. Euh, et puis aussi le fait que, tout simplement, il y avait max de fanfiction, en fait. Euh, si tu chips euh, Draco Harry, t'as beaucoup beaucoup de trucs à lire. Si tu ships Neuville Blaise Zabini, tout de suite, t'as moins de matière à te mettre sous la dent. Donc, il y avait aussi un aspect très pratique hein, dans le Drarry. Et pourquoi le Drarry, ça me plaît autant euh, C'est aussi parce que ça rassemble L'essence de ce couple, tout ce que j'aime dans une fanfiction, c'est-à-dire des feels, du drama, euh, des rebondissements, des engueulades, parce que j'adore lire les engueulades, j'adore quand les personnages s'engueulent et se remettent ensemble et s'engueulent et se remettent ensemble. Euh, bref, euh, j'aime quand ça se passe mal et qu'ensuite ça se réconcilie. J'aime, tu vois, qu'on prenne mon cœur comme ça et qu'on le, qu le serre et que des fois on le relâche un peu et on le resserre comme ça. Euh, j'aime qu'il y ait du cul un peu partout euh, et, et j'aime que tout soit pas plié en deux chapitres, quoi. D'où le fait que la relation Dragonari, ça marche plutôt bien pour avoir ça. Euh, alors que si on fait du jinari, bon, euh, c'est pas que c'est pas intéressant, hein, mais c'est pas intéressant. De plus, le Dragonari amène des tas de sujets que je trouve personnellement très intéressants. Euh, et vous l'avez compris, cette vidéo est essentiellement dédiée à expliquer pourquoi le Dragonari c'est très bien et pourquoi vous devriez en lire. Ça aborde des sujets, alors des fois c'est bien fait, des fois c'est pas bien fait, Enfin, ça dépend quoi, Enfin c'est comme tout, il y a à boire et à manger quoi. Mais en général, ça parle du pardon, parce que bah, ils se sont fait mutuellement du mal quand même globalement pendant plusieurs années, donc il y a toute cette thématique là et tout. Évidemment, ça aborde les questions de coming out et moi... En tant que queer, ça me touche énormément, hein. d'autant plus qu'on peut imaginer un monde sorcier où c'est très compliqué ou d'être homo, ou au contraire un monde sorcier où tout le monde s'en fout, c'est la fête du slip et on fait des bébés chaudrons, quoi. Donc euh, voilà, voilà, ça, on peut parler de pression sociale, euh, parce que, on est sur deux personnages euh, qui subissent une forte pression, euh, que ce soit Harry parce que c'est le sauveur du monde sorcier quand même, donc voilà, un certain statut, une certaine image à défendre, et Drago c'est un sang pur, euh, et pareil, il y a certaines attentes, et euh, voilà, il, il peut pas faire n'importe quoi, quoi à la base. On peut parler aussi de la célébrité, des conséquences de la célébrité, que ce soit du côté de Harry ou que ce soit du côté de Drago, soit parce que l'un est célèbre parce qu'il a fait des choses bien, ou l'autre est célèbre parce qu'il a fait des choses mal. On peut aborder aussi le thème de la reconstruction, euh, ça se trouve souvent dans les, dans les fanfics qui sont post-guerre, euh, où voilà, on se retrouve avec deux hommes qui sont vraiment détruits et qui ont lot of trauma et qui essayent de se reconstruire ensemble. À travers ces fanfics là, on aborde aussi la question de est-ce que les gens peuvent changer euh, Est-ce qu'on est qu peut euh, avoir accès à la rédemption euh, Et là je parle essentiellement de Drago mais tout ça c'est hyper intéressant en fait. Beaucoup plus intéressant que quand est-ce qu'on arrête la pilule. En, avec Ginny et Harry quoi, enfin voilà, il y a un petit peu plus de matière, je trouve. Euh, et, et on peut se demander, est-ce que Drago et Harry, est-ce que c'est un couple qui marche Et bien bah, et peut-être pas, peut-être peut que c'est justement ça qui est intéressant, j'aime lire des trucs qui se passent pas forcément très bien, sinon, sinon c'est pas rigolo, et sinon ça me fait pas des émotions. Et oui c'est vrai que parfois le traitement de tout ça est bâclé, et qu'on se retrouve avec des choses qui sont pas, pas hyper... Euh, Hyper cool euh, d'un point de vue euh, psychologique et, et voir euh, qui véhicule des idées euh, pas, pas super super. Mais ça, c'est comme tout, enfin c'est vrai dans toutes les fanfics, c'est vraiment toutes les histoires et c'est pas le drame en lui-même euh, qui, qui est problématique. Bon, ça c'est un petit peu problématique quand même, mais voilà. Euh, des fois, c'est très bien traité aussi et voilà, il y a à boire et à manger. Et alors pourquoi aussi, moi je trouve que Dari c'est mieux que Dramion, c'est mon avis personnel, je trouve que dans le Dari, il y a beaucoup plus de matière dans les livres. Par exemple, le Dramion ou d'autres couples, on n'a pas grand chose quoi. Alors que le Dari, tu peux faire plein de trucs, il y a tellement de choses, il y a tellement de petits indices, de trucs que tu peux utiliser et qui ensuite te font des trucs intéressants en fanfiction. Bon, par exemple, euh, il y a quand même Harry qui sauve la vie de Drago euh, dans la salle sur demande, au moment où il y a le feu démon. Matière. Il y a le fait que euh, Narcissa, la mère de Drago, sauve Harry euh, dans la forêt interdite. Hein, matière. Il y a le fait qu'ils partagent la même baguette. C'est pas un signe ça, moi je sais pas ce que c'est un signe. Hein. Il y a tout l'épisode du à Malfoy où Drago refuse de reconnaître Harry euh, pour ne pas qu'il soit livré à le Voldemort. Euh, il y a l'épisode du Sextum Sempra dans les toilettes il y a quand même Harry qui manque de tuer Drago, enfin, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Il y a toute l'obsession de Harry pour Drago en 6 année, il le suit partout, euh... enfin, il est complètement obsédé par lui, il y a même Dolph Elton, l'acteur de Drago, qui dit non mais Harry est totalement amoureux de Drago en 6ème année, enfin, et je suis totalement d'accord avec ça. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, enfin, il y a des petits détails aussi, le fait que Dobby, qui est hyper proche de Harry, ça a l'elfe des malfeuilles quand même, et c'est peut-être je sais pas si c'est l'elfe qui a élevé Drago, mais bon, ils ont dû avoir... Peut-être qu'ils ont une relation. Enfin, on peut imaginer des trucs, quoi. Enfin, il y a de la matière. Et à partir de là, à partir de petits trucs comme ça, après, tu peux faire des trucs énormes en fanfiction, fiction C'est tout l'intérêt de la fanfiction, fiction c'est que tu peux imaginer ce que tu veux. Et, et tu te bases sur des petits trucs. Et ensuite, bah ouh, ça fait des armes géants et ça fait des trucs trop bien. Ah, moi, dans le Drarry, j'aime tout. J'aime les univers alternatifs euh, dans un autre univers euh, qui n'a rien à voir avec Poudlard. J'aime les post-Poudlard où Drago sort de prison, j'aime beaucoup en général. J'aime les fanfics qui se passent 19 ans plus tard où ils se retrouvent sur le, le cas de la gare et ils se rendent compte que voilà, en fait ils ont raté plein de choses et tout, j'aime beaucoup. J'aime euh, les euh, et si la 7 année avait été différente. J'aime beaucoup les si euh, tel truc s'était passé différemment, machin, etc. J'aime les avait été à Serpentard, ils auraient été dans le même dortoir de Drago et tout ça aurait fait de la main. Ah, tiens, J'aime les si Drago étaient rentrés dans l'ordre du phénix au moment où Dumbledore lui avait demandé. J'aime les si Drago était devenu un mange-mort euh, très actif euh, et où genre l'issue du septième tome aurait été différente et tout, et il y aurait eu un ordre mange-mort qui se serait euh, instauré et il aurait été le bras droit de Voldemort et tout, ça aurait été trop intéressant. Euh, bref, j'aime tout, tout, tout, tout, j'aime tout, en toute objectivité. Et donc, peut-être, euh, avez-vous envie que je vous conseille euh, des drarys, du coup, parce que je vous ai convaincu que c'était trop bien, et donc euh, vous avez envie d'en de lire, et là je vois mon truc qui clignote et qui me dit vous n'avez plus beaucoup de batterie, et donc on va aller un peu vite, voilà. Euh, vous pouvez lire, Effet Papillon euh, de World Angel, c'est disponible notamment sur fanfiction.net, mais pas seulement. Et c'est un truc euh, voyage temporel, euh, où en gros, ça se passe, je crois, en sixième année, avant, avant que Drago prenne la Marque des Ténèbres. Et un jour, euh, dans euh, la grande salle de Poudlard, il y a Drago et Harry du futur qui débarquent. On ne sait pas quel âge ils vont, on ne sait pas euh, pourquoi ils sont là, euh, mais euh, ils veulent que Harry et Drago deviennent amis, euh, parce qu'apparemment ça va sauver le futur. Je sais ça, elle l'air un peu cliché comme ça, mais c'est extrêmement bien, c'est une de mes fanfics préférées. Et en plus au niveau de, de tout le traitement du voyage dans le temps et tout, c'est hyper intéressant, j'aime énormément liser ça. Il y a aussi Harry Potter et le secret du monastère, écrit par Elena Dax et traduit par Kuro, euh, Kuroi Sekai, euh, disponible sur FFnet, qui est aussi excellente, euh, c'est un jour Harry débarque euh, chez, chez lui et il découvre que Ginny et son amant ont été euh, assassinés, mais un truc dégueulasse. Et il est arrêté, parce qu'il est le premier suspect, parce que c'est le mari de Ginny. Et il se retrouve à Azkaban, <rire> et c'est la merde. Et euh, par un concours de circonstances, il se retrouve sauvé par Drago Malfoy, qui s'est retiré dans un monastère avec des tas de serpentards, d'anciens serpentards notamment, euh, qui ont été complètement exclus de la société euh, suite à la, à la guerre. Il y a eu voilà, une campagne anti-serpentard ultra violente, euh, la maison Serpentard a été supprimée de Poudlard, enfin vraiment euh, c'est pas que les manges morts qui ont trinqué quoi, c'est vraiment toute une maison et tous les sorciers qui sont passés par cette maison et donc voilà il y a toute une histoire, une enquête qui se, qui se mène donc c'est surtout sur l'enquête et à côté bon il se chaud quoi c'est vraiment très très bien. Vous pouvez dire aussi artung artung qui est euh, une grande prêtresse du Drari, elle a écrit énormément de Drari euh, alors euh, ses anciens Drari sont on sent qu'il c'est ancien, quoi, euh, et que voilà, c'est pas toujours hyper safe. Mais il euh, y a notamment des nouveaux euh, qui sont vraiment bien. Moi, je vous conseille la trilogie Expatrié, Exacerbé, Exorcisé, euh, qui est du post-Poudlard. C'est Drago et Harry qui se retrouvent euh, des années après. Euh, je crois qu'ils sont tous les deux profs. C'est un truc comme ça, mais c'est vraiment très très bien. Euh, et euh, en plus court, parce que c'est quand même une trilogie, voilà, je vous conseille The B-Team. Euh, qui est un truc drôle c'est vraiment humoristique quoi euh, et c'est Drago et Harry qui sont Aurore et voilà ça part en couille vous pouvez lire aussi à travers eux de Artemis 69 sur FFNet que j'ai relu il n'y a pas très longtemps une raison de vivre de Puique qui est aussi disponible sur FFNet tout ça c'est des postes euh, des postes poudlar euh, où ils se retrouvent des années après etc et il se fait chaud et il y a aussi Narly. Euh, qui est disponible sur Wattpad, qui est une fille que j'avais lue il y a longtemps et que j'ai retrouvée sur Wattpad il y a pas longtemps, quelqu'un l'a repostée. Et euh, c'est, il y a une, une petite une gamine, la fille de Harry Drago, qui débarque du futur, un jour à Poudlard. C'est très drôle et j'étais étonnée de continuer à aimer, même des années après, je me rappelais qu'elle m'avait plu, mais il y a plein de filles que tu, sais, que tu relis et en fait tu te rends compte que c'était vraiment de la merde, mais là non. Euh, c'était bien et c'est toujours bien. Et pour terminer, j'avais envie de vous conseiller quand même quelques OS, euh, donc des one-shots, des nouvelles, des récits très courts. Alors il y a des psychés euh, de chaque Kinder... J'arrive pas à me relier Je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. Euh, mais c'était justement un truc euh, où Drago est devenu un mange-mort euh, et il devient un espion pour l'ordre. Je me rappelle que j'avais bien aimé. Et ensuite, euh, mais en full drama, euh, mais genre dramatique, euh, angst, euh, des fic, voilà, tristesse, vous allez pleurer. Il y a euh, deux fic de Margot R, c'est donc deux nouvelles qui se suivent. Il y en a une, c'est La Nuit des Artifices, et l'autre c'est Le Bal des Immortels. Et... c'est ultra triste. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est très court en plus, mais... Euh, voilà, le premier ça se passe pendant la bataille de Poudlard. Et euh, le deuxième, le bal des immortels, ça se passe quelques années après, et vraiment, tu, vous allez pleurer. Mais c'est vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai fait le tour, et je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai le truc qui clignote, et, et, et qui me dit, vous n'avez plus de batterie, vous n'avez plus de batterie, et donc il faut arrêter. Je ne sais pas si, euh, au moment où je publie cette vidéo, j'aurais commencé à publier ma fanfiction de Rari parce que j'écris une fanfiction en ce moment, enfin j'essaye en tout cas, euh, et j'aimerais vraiment la partager, parce que voilà, j'ai envie d'écrire quelque chose, et, et de l'écrire... Euh en abordant toutes ces thématiques qui me plaisent et en essayant de le faire bien et tout et de parler de pardon et de rédemption et de coming out et tous ces trucs dont je vous ai parlé donc voilà je sais que ça va s'appeler toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites et je ne sais pas si ce sera disponible quand vous regardez cette vidéo mais si un jour c'est disponible je le mettrai en lien donc voilà vous, vous pourrez aller lire euh, j'espère que je ferai ça bien et j'espère que ça vous plaira. Voilà je vais arrêter la vidéo maintenant dites moi si vous aimez le drarie en commentaire, si vous aimez pas je supprimerai le commentaire tout simplement hein, voilà euh, non c'est pas vrai Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce, euh, allez sur Utip, regardez des pubs, enfin pour bon, vous connaissez, hein, je ne veux pas vous faire le, le truc. Allez, à, à la prochaine, et puis allez voir la vidéo de Guilcarion aussi, parce qu'elle euh, est cool.